Il faudra que chacun puisse avoir le temps de parole et le temps de poser des questions. Donc le premier projet EasyPad, projet avec les infirmières libérales. C'est ça. Autour de webmédia ou de façon plus large C'est autour de WebMedia, d'optim et dispositif de formation à distance. D'accord. Moi, je, tu le rediras peut-être, mais euh, ce qui m'avait semblé très intéressant, c'était la rapidité de mise en œuvre aussi. Euh, et la facilité de déploiement qui me semblait euh, assez intéressant. Mais je te laisse la parole. Merci Manuel. Donc un quart d'heure, me... tu peux me dire quand il reste trois minutes comme ça. Donc Easypad, on a un petit peu évoqué à droite à gauche, hein, avant-hier, ce matin Thibault. Donc il va y avoir un peu de redite. Là, je vais reparcourir tout le projet pour euh, ceux qui dé... y découvrent euh, bah, et tous les éléments. Donc juste en préambule, faut... pour la petite histoire, c'est parti l'année dernière d'une discussion avec Céline euh, sur voilà, un contexte possible, potentiel, de fil en aiguille, on arrive à ce projet-là qui est présenté L'intérêt du projet, c'est comme tous les projets qu'on mène avec l'UTC, c'est des partenariats de, de recherche et d'innovation au sens un contexte d'usage, une problématique technique sur lequel on se retrouve sur des enjeux avec, avec Kelly. Donc là, c'était la mise en place de Scénarii Dépôt. Euh, vous verrez, il y a les prémices de ce qu'aujourd'hui My Dépôt, qui sont, qui sont mis en place dans les iPads, et une, une logique de chaîne de production documentaire avec un accompagnement, une formation. Donc EasyPad, euh, le contexte, hein, deux de grands, de grands enjeux, la prise en charge des patients, donc euh, je redonne les éléments, la chirurgie ambulatoire en Picardie et ailleurs, vous rentrez le matin à l'hôpital, vous ressortez le soir, là où d'habitude vous passiez une nuit voire deux à l'hôpital. L'idée c'est de désengorger les hôpitaux, de réduire aussi le coût des, des interventions, c'est des sommes qui vont jusqu'à deux à trois fois moins cher pour le, pour le contribuable au niveau de la prise en charge. L'idée, c'est que sur des nouvelles opérations, euh, le chirurgien fait l'opération et, dé et l'hôpital délègue ensuite à un infirmier diplômé d'État libéral, donc un idole, dans le milieu on les appelle comme ça, donc à un infirmier la prise en charge des soins. Deux interventions, une le soir et une le lendemain matin. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment une sorte de rupture dans la, dans la continuité des soins, où d'habitude tout se faisait dans l'hôpital, et là ce sont des infirmiers libéraux qui vont devoir assurer le suivi et la détection des éventuels incidents post-opératoires. Donc informer notamment les infirmiers, parce que sur ces nouvelles techniques d'opération, qui sont beaucoup plus courtes, ce sont souvent des technologies dans lesquelles les infirmiers n'ont pas été formés au préalable. Et l'idée, c'est de replacer le patient au centre de ce dispositif qui est une continuité et qui n'est pas euh, rupture dans, dans le processus de prise en charge. Des éléments de calendrier, Donc, euh, il y a eu une phase 1 dans laquelle on n'intervenait pas en 2014, où là, euh, EasyPad 1, prise en charge en présentiel, dans le centre hospitalier de compiègne noyon d'une quarantaine d'infirmiers, euh, où ils les ont formés en présentiel au geste de suivi de protocoles opératoires propres CHI-CHN, propre à l'hôpital de Compiègne. Ils ont ils sont aperçus que ça marchait, la, la, la, la prise en charge ambulatoire. Ils avaient formé les 40 infirmiers en présentiel. Ils ont cherché à démultiplier le dispositif. Donc là, passage à l'échelle, avec notamment euh, prise en charge des 22 établissements publics et privés de, de Picardie. Et ça représentait désormais 5000 euh, infirmiers libéraux. Donc plus possibilité euh, financière d'assurer des, des formations en présentiel. L'idée, c'était de mettre en place un dispositif d'auto-formation plutôt à distance sur ben, « je vais m'auto-former sur ce geste-là parce que je sais que demain ou après-demain, je vais prendre en charge tel, tel, tel, tel patient qui a suivi telle pathologie. Euh, ben, je regarde sur l'hôpital de Compiègne, j'ai la, la fiche, j'ai la vidéo, je me, je me forme et j'ai les éléments pour prendre en charge correctement le, le patient. » Donc, dans ce cadre-là, on, on est intervenu euh, l'UTC qui pilotait le projet donc avec euh, différents partenaires sur la, la mise en place de cette, cette plateforme. L'enjeu initialement, c'était vraiment de fournir les ressources. Ils souhaitaient qu'on prenne en charge la production des ressources. On aurait pu utiliser Scenari, utiliser euh, Word ou ce qu'on voulait. L'idée, c'était vraiment produire des ressources. Donc, nous, l'idée, c'était quand même de fournir un dispositif pour qu'à l'issue du projet, il soit autonome pour vraiment euh, continuer à produire et à diffuser le, ce, ce projet. Donc deux types de ressources, des fiches techniques, donc là c'est du Optime, hein, c'est des fiches, euh, fiches post-opératoires, des protocoles de prise en charge, dans deux versions, version web version papier, pour impression. Des vidéos enrichies, où là on a WebMedia qui intervient. L'idée c'est de filmer le, sur certains gestes euh, particuliers, on ne l'a pas fait pour tous les gestes euh, opératoires, il y a des fiches pour tous les gestes, mais les vidéos c'est euh, certains gestes. L'idée, c'est que le, le, le chirurgien s'adresse directement à l'infirmier en lui expliquant ce qu'il faut faire. C'est intéressant, les premiers retours qu'on a eus, c'est qu'ils ont dit « ce, ce mano ce à mano, ce fait que le, le chirurgien s'adresse à moi en tant qu'infirmier ça, », ça, euh, ça a beaucoup plu aux, aux praticiens, aux infirmiers, parce qu'ils ont dit « d'habitude, on a une rupture complète avec l'établissement ». Là, la vidéo fait qu'on ait une certaine proximité. On a des exemples d'infirmiers de, qui nous ont dit bah, « le patient ne me croyait pas parce que c'était le docteur ». Je lui dis « mais si, c'était le docteur ».« Oui, c'est ça, je lui ai montré la vidéo du docteur qui s'adressait à moi, ça rassurait ». Il y a une sorte de proximité, le, le, le chirurgien qui s'adresse à l'infirmier et du coup indirectement au patient. Donc voilà, sur la pertinence de la vidéo, parce que concrètement, c'est ce qui coûte assez cher dans ce genre de dispositif. Donc le, le dispositif de diffusion est un espace de consultation qui était différencié. L'une des problématiques, c'était de dire, les infirmiers peuvent consulter toutes les ressources des 22 établissements. Un établissement, lui, ne peut consulter que ses propres ressources. C'était un choix de mise en place. Et le patient peut lui accéder à des informations qui lui sont propres. Et en, en termes d'édition, l'idée, c'est que chaque établissement, à terme, devrait pouvoir produire ses propres ressources. Donc, on voit qu'on a des logiques d'édition de, de, spécifiques et, et distribuées, des logiques de diffusion centralisées avec des accès différenciés. Très rapidement, le partenariat, donc pilotage du TC, Kélis sur le développement technique, donc là, c'était les briques de, de dépôt qu'on a mis en place. Le tournage, donc, euh, au Vif Prod qui travaille avec nous sur du film institutionnel, euh, euh, Exocence avec Antoine pour la partie euh, enrichissement des vidéos. Une équipe éditoriale, donc l'URPS, c'est les infirmiers libéraux dont certaines personnes sont détachées pour faire de la validation et de l'intégration de fiches, et financée par l'Agence régionale de santé. Donc voilà, quatre grands enjeux, hein, des ressources, nous on a proposé qu soit, que l'URPS soit autonome sur la production, et également des expérimentations et une mise en production de systèmes de diffusion. Et bien sûr, une méthodologie pour accompagner tout ça. Donc je ne vous fais pas une démo pour gagner du temps, je vous montre juste quelques petites captures d'écran. Donc là vous avez la, la, la home page hein, avec un espace infirmier, un espace patient, un espace établissement. Euh, deux accès, euh, un accès cartographique avec tous les établissements, un accès sous forme de liste pour euh, voilà, aller au CH et CHN, Des logiques d'authentification parce qu'il faut que chaque infirmier soit authentifié avec son numéro de praticien pour pouvoir, euh, pour pouvoir se connecter et consulter les ressources. Un exemple de fiche euh, de consultation, euh, donc là la version euh, l'espace établissement, avec tous les gestes du protocole d'une fiche, euh, fiche opératoire. Donc là vous avez le protocole de suivi de la fiche, la ch chocolat sec, -c -c -c pour euh, le, geste, le geste opératoire, donc une version HTML, une version papier, la vidéo euh, de, justement, du, du praticien qui explique les différents gestes opératoires. Une vidéo enrichie avec le sommaire. Donc là, l'intérêt, on a eu des retours, c'est vraiment de pouvoir facilement accéder à, à, à des conseils ou en fonction de « je détecte un problème, je vais sur ce problème-là et j'ai des informations ». Une version papier de, de mon conducteur de, de la vidéo. Et aujourd'hui, à terme, ce qu'ils envisagent, c'est à peu près plus de 100 fiches techniques dans les deux formats et une quarantaine de vidéos enrichies. Je vais revenir sur le processus de production. À La partie technique, je passerai assez vite parce que ça a été évoqué ce matin par Thibault. Mais c'est le voilà, processus de production des fiches assez classique. On a élaboré un modèle avec l'URPS. Avec ils sont autonomes, ils produisent dans Optime des fiches selon un, selon un template. Sur, là, ce qui est intéressant, je vous donne des éléments de retour sur la production des, des vidéos enrichies. Donc euh, là, euh, c'est assez coûteux, assez long. Donc on a mis vraiment un protocole étape par étape avec des allers-retours de validation. Parce que tout ce qui est, là, on est vraiment sur du geste médical et donc il fallait, fallait qu'on soit sûr de ce qu'on véhicule comme information. Donc là, vous avez, avec les, les différents temps, là, on parle en jours. Donc vous voyez, à partir du moment où on a fait le tournage, donc un tournage très contraint, pour avoir une logique de collection et pour aussi gagner en temps, en efficacité dans la, dans la mise en œuvre. Donc là, on va, faire, on va conduire l'entretien selon une trame élaborée. On va faire une, une première version dégradée brute de, de la captation. Euh, L'URPS va valider, le faire un bon à monter de, du discours pour savoir si le, le montage brut est, est valable. Il y a un, un montage final d'après le conducteur euh, bon à monter de l'URPS une validation de la version finale, donc là, des allers-retours entre l'URPS et l'équipe de production, montage-tournage. Ensuite, on envoie à Exosense le fichier final monté, où là, il y a le même processus, mais sur l'enrichissement. On enrichit, on vérifie qu'on ne fait pas d'erreur sur la terminologie, sur la segmentation. Ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment un domaine qu'on ne maîtrise pas du tout, nous. Et donc, il fallait, fallait mettre en place des, des, des, un protocole pour valider tout ça. Et donc, aujourd'hui, on arrive à peu près à T plus 45 jours à diffuser à partir du moment du tournage une vidéo enrichie. Je passe très rapidement sur le, le système d'édition, donc là on voit qu'on a plusieurs ateliers scénarii pour éditer, éditer les fiches, plusieurs ateliers scénarii pour é, éditer les, les versions web médias enrichies. Ce pas les mêmes droits, hein. d'un côté c'est l'URPS qui intègre des fiches, de l'autre côté c'est Exosense qui, qui enrichit des vidéos, des stènes de validation, et on pousse tout ça dans un dépôt scénarii. L'intérêt sur les vidéos, c'était que les vidéos sont transcodées automatiquement dans le dépôt scénarii. Donc on, on homogénéise les, la gestion et la diffusion. Voilà quelques petites remarques sur le, le dispositif. Transcodage automatique des vidéos dans le scénario dépôt. Le fait de pouvoir pointer des, des médias du dépôt pour, pour centraliser. On en a parlé ce matin. Des choses que vous voyez aujourd'hui dans, dans MyScénario avec les, les homepages, c'était le fait d'organiser les fiches et d'organiser les. Je pas 3, 3, D'organiser les fiches et les, les vidéos dans des pages portails d'établissement. Chaque établissement a son propre portail de ressources. Donc là, on voit l'espace de, de, de Compiègne avec les gestes marqueurs, certaines versions. Il y avait même d'autres documents qui étaient des fiches de présentation. Donc chacun a vraiment ses propres informations. Donc on a mis en place, c'est ce qu'avait montré Thibault ce matin, une, une sorte de page, un modèle home pour pointer vers les différentes ressources, ressources qui sont centralisées sur le dépôt. Donc là, on avait vraiment une continuité où euh, en plus des, des ateliers scénarii distribués, on avait au milieu un atelier pour éditer, pour pointer les différentes fiches. Qu'on on organise tous nos documents dans un système qui, euh, qui permet de passer de l'édition à la diffusion. Donc voilà des éléments, euh, la différenciation, on en parlait des, des, des droits d'accès. Le suivi statistique où on a mis en place, des. Comme on, comme on diffuse avec Scénarii Dépôt les informations, on a accès à toutes les informations de connexion. Donc on est en train de mettre en place des l'exploitation, de quelles sont les vidéos les plus lues, les temps de connexion, les temps de consultation, ce genre de choses. Donc voilà la synthèse du projet avec le schéma. L'intérêt pour le RPS, hein, aujourd'hui ils sont plutôt satisfaits, on a fait une réunion de mi-parcours avec eux euh, il n'y a, a pas longtemps. C'est vraiment cette élaboration conjointe de la, de la méthodologie de production. On essaie vraiment de voir dans leur pratique le, le, le schéma le plus simple pour pouvoir harmoniser tout ça. On voit qu'on a des acteurs très différents, des circuits de validation, des types d'objets très différents, des fiches, des vidéos enrichies, du montage. On a réussi à harmoniser tout ça dans un dispositif de production avec un serveur scénarii et des droits d'accès, mais également une, une chaîne co cohérente où maintenant on fait l'édition, la publication la diffusion dans le scénario de dépôt, et on fait aussi du suivi, euh, bon, basique pour l'instant, mais de, de statistiques d'utilisation. L'idée étant de leur passer peu à peu la main pour être complètement autonome sur, sur la diffusion. Et voilà. Très bien, pour l'espèce synthétique, il reste du temps. Des questions Pas de questions J'aurais une remarque. Est-ce que je vois une sorte de généricité par rapport au problème de transmission de l'information qui revient de façon récurrente sur le sujet Est-ce que vous avez des contacts des éléments déjà de gens qui seraient intéressés par justement le modèle entre guillemets autour de cette notion de relais de transmission Alors, il y a deux, deux aspects. Il y a l'aspect technique, où on voit que cette chaîne de production, diffusion, ben MyDepot, c'est on, on le, le, My le même genre de choses. Mais par contre, au niveau métier, dans le milieu médical, on a rencontré l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, des sociétés qui accompagnent urPS qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des boîtes de prestations ou des, des partenaires plutôt techniques. Et du coup, tous ont été assez impressionnés et euh, nous encouragent à continuer parce qu'ils disent que c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, cette, cette logique de, de production, de structuration d'information, dans le milieu médical, on a assez peu de, de contacts euh, là avec Scénari. C'est une première... Euh, voilà, il y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Ludovic, je te re... Je te, je te réitère ma question de ce matin. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir ces applications sur mobile parce que la plupart Alors, euh, voilà, des la... intervenants... Alors, ce, ce qui se passe, c'est qu'on a, a fait une logique de, de déclinaison euh, responsive, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a un module une connexion, on peut consulter sur, son sur sa tablette ou sur son téléphone le, les contenus. Par contre, on n'a pas mis en place, et on a discuté avec eux, c'était pas pour eux, ils ont estimé qu'ils ont toujours une connexion de téléchargement offline des contenus. On a toujours une connexion, le postulat étant que soit ils consultent en amont pour préparer leur visite, soit après leur visite, soit pour ceux qui ont même des applis métiers, ils ont toujours une connexion. Donc aujourd'hui, il n'y a pas typiquement de scénario reader derrière, il n'y a pas de mode de consultation offline. Merci. Très bien. Ben maintenant, on va aborder avec Laetitia Réunia, euh, Aurélie, avec Aurélie Réunia, euh, qui, pour l'anecdote est pour moi, l'ancêtre de Bazar, hein, en tant que tel. Voilà. Bonjour, donc Aurélie Castis à l'université de la Réunion. Donc voilà, je vais vous présenter un, un modèle très très simple, Réunia, qu'on avait présenté il y a deux ans, mais dans son contexte. <rire> dans son contexte euh, EPS École, donc euh, euh, plus spécifique, mais on a créé un modèle qui se, qui se veut générique. Donc pour resituer le contexte, c'était un appel à projet UV2S pour médiatiser des fiches d'activité pédagogique en EPS, à l'école. Donc en fait, c'était remédiatiser un site de fiches HTML qui avait été créé par un, enseignant, un couple d'enseignants les Gérards assez connus dans le, dans le domaine de l'EPS, qui étaient très visités, mais qui étaient avec une technologie assez ancienne, donc avec des difficultés, des lourdeurs pour la mise à jour. L'idée, c'était de mutualiser des scénarios d'activité, donc des scénarios de, de formation à différents niveaux. C'est vrai que moi, quand il m'a présenté son projet, j'ai vu le côté scénario pédagogique, L'idée, c'était de créer un modèle dérivé d'Opal, mais très simple, et de le rendre suffisamment générique pour pouvoir éditer des scénarios pédagogiques et diversifier les utilisations. Après, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup communiqué dessus pour monter d'autres types de, de projets. Donc, l'objectif, c'est de présenter des scénarios pédagogiques et les structurer en séquence. Donc,. Euh eux, ils ont appelé ça unité d'apprentissage et situation d'apprentissage, mais c'est en gros différents grains d'activités qui vont être structurés, organisés en, en séquences plus importantes. Euh Bon. au niveau des publications on a fait assez simple on avait un budget euh, très serré donc on a fait quand même un, mod un modèle euh, assez simple sur des publications HTML et PDF là c'est vrai qu'on a orienté par rapport à notre projet au plus simple l'idée c'était que ça soit adaptable sur tablette notamment pour les profs de PS mais euh, d'avoir son, son déroulé d'activité euh, sur une tablette donc, avec une mise en forme, un chartage assez, assez simple. Donc, c'est vraiment avoir... En fait, c'est avoir son scénario de formation en parallèle de son support, qui n'utilisera pas forcément les TIS, mais là, dans mon cas, ça sera pour une formation TIS. Et c'est aussi... Euh, ça, ça peut être finalement une étape pour prendre en main Opal, parce qu'on a un petit peu la même logique que dans Opal, mais en version très simplifiée. Ça peut être très adapté à des formateurs indépendants qui commencent à se lancer dans une formalisation de leurs documents, de leurs supports. Et aussi, bah, l'idée, c'est de, de mutualiser. On voit souvent qu'on a des difficultés à mutualiser les supports de formation, c'était le cas pour les supports de formation scénarii, c'est vrai qu'on a tendance à, à se passer, mais on n'a pas forcément la même manière de l'aborder. Et par contre, bah donner des, euh, des idées de, de scénarios de formation quand on cherche des activités un peu, plus, euh, un peu plus élaborées que simplement de la présentation. Et après, ça peut être intéressant, à mon avis, pour les progressions pédagogiques des enseignants du secondaire. Donc, euh, le contexte là d'utilisation, c'est euh, une formation euh, en FOAD, donc construction de parcours d'apprentissage à des euh, enseignants de français en Tanzanie. Euh, c'est un public totalement novice avec euh, peu de formation euh, en informatique et donc l'idée euh, de les former à Moodle et à Opal, sur une durée de 15 jours, avec euh, bah, des problématiques euh, matérielles et euh, un déroulé qui, euh, qui devait être très, très progressif pour s'adapter à un public très hétérogène. Donc, le fonctionnement de Réunia, bah, c'est basé sur Opal, je vais vous euh, montrer rapidement. Donc, c'est un projet qui a déjà 3 ans. On était parti un peu en avance sur Scénarii chaîne 4, donc ça, ça change assez rapidement. Donc on a uniquement deux euh, items, deux principaux items, euh, la situation d'apprentissage et l'unité d'apprentissage. L'unité, c'est euh, une collection de situations d'apprentissage. Donc, on retrouve deux onglets édition-publication, donc plus proche de Opal Starter. Et l'idée, donc titre d'activité, activité-niveau, tous les éléments pour référencer bien les fiches, pour retrouver facilement les séquences et les, et les situations. Et après, les compétences. Alors là, c'est par contre un peu du vocabulaire qui est peut-être associé à leurs habitudes. On parlait de compétences spécifiques. Ça reste assez générique, mais euh, c'est peut-être pas optimum. Compétences en fin de cycle. Et toujours, on avait euh, développé, euh, je crois que c'est pareil dans Bazar, euh, un item remarque où en fait on peut là insérer un titre. Et comme ça, ça peut s'adapter à vos propres scénarios, euh, au type de remarque que vous pouvez ajouter. Et à l'intérieur d'une unité d'apprentissage, on glisse différentes situations. Donc, une situation d'apprentissage, c'est pareil, titre, activité, niveau, des mots-clés, les objectifs, les compétences, et ensuite, comment on va organiser l'activité. Donc, euh, là, pour les formations euh, Moodle et Opal, c'était aussi ben, de proposer, de mutualiser entre les ingénieurs pédagogiques des euh, types d'activités. Sachant que là, euh, je suis allée très finement, c'est-à-dire que au niveau de l'unité, j'ai la formation opale et chaque situation correspond à des activités. Ce n'est même pas une demi-journée, hein. c'est pour, pour s'adapter au plus près du, du déroulement de la formation et du rythme des apprenants. Donc organisation, alors là on avait choisi en fonction des champs, mais dans organisation on a euh, des champs enrichis où on peut mettre tableau, images, médias matériel, consigne générale, critères de réussite. Donc là, je l'avais pas mis parce que c'était découvrir la chaîne. Critères de réalisation, variables didactiques. Alors, c'est vrai que sur variables didactiques, on voit qu'on rentre quand même dans un vocabulaire un peu plus spécifique. Euh, moi, j'ai fait un peu du détournement. Je l'ai euh, utilisé pour euh, proposer des activités supplémentaires pour les personnes les plus avancées dans la formation. Et toujours autre rubrique, euh, une rubrique en fait d'hiver où quand je mets un titre, ça prend le titre dans ma fiche. Donc au niveau de la publication, on arrive sur euh, une présentation très, très simple à partir de la charte Bulle. Donc ça c'est la publication HTML pour l'unité, et derrière toutes les situations. Et ça, la publication pour euh, la situation d'apprentissage. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des fiches que je peux avoir sur ma tablette et que je suis euh, durant ma formation. Euh, et donc, le principe dans EPS École elle était vraiment basé sur ça. C'est pour ça qu'on a créé un modèle. C'est de mutualiser les scénarios, que chacun puisse, euh, bah, au sein d'une communauté, reprendre les scénarios, les modifier et, euh, et s'en inspirer... Euh, et, et euh, ajouter des scénarios à, à une banque euh, commune. Donc on est vraiment sur euh, un modèle hyper euh, simple euh, de, de scénarii, mais euh, c'est vrai que ça permet de, de prendre en main aussi euh, Opal plus facilement et voilà. Donc voilà, si vous avez des questions. En fait, ça ressemble beaucoup à Bazar. Je... Je... Mais j'ai pas compris si ça, ça a été fait en parallèle par rapport à Bazar non, ou si ça est... a été inspiré par Bazar. Ça a été fait bien avant, en fait. Ça a été fait bien avant, en fait. Ah d'accord. Oui. Comme je... Oui. je vous le disais, le... un jour j'entendais je Aurélie présenter ça et je me suis dit, euh, scénarisation, euh, c'est simple, l'idée est intéressante, il y a quelque chose derrière. Et voilà, on a lancé du coup, il y a quelque chose autour de la scénarisation pour faire quelque chose. Et c'est la genèse, hein, c'est pour ça. C'est vraiment, on est comme ça. Elle a fait une c'est vrai bien. que moi, ma présentation était plus sur euh, EPS École, donc euh, voilà, j'avais orienté et euh, là, l'idée, c'était de, de montrer sur euh, une formation qui n'a rien à voir, une formation TIS, comment on pouvait générer euh, d'autres projets. Mais j'étais pas là aux journées l'année dernière, donc je n'ai pas pu voir aussi bazar. Donc, c'est à creuser, voir les liens qu'on peut mettre en place, euh, parce qu'en plus, moi, c'est un modèle qui, sera pas, euh, qui a été financé sur appel à projet. Et qui sera certainement pas maintenu euh, au-delà. Donc, euh, l'idée, c'est surtout de voir euh, les ponts avec Bazar et euh, voir comment ça peut. Il faut que je teste plus. Donc juste pour compléter, hein, par pour remettre l'historique. Si on remonte encore avant, euh, moi, il y a Oasif. voilà. Euh, Oisif. Donc voilà. Euh, effectivement, hein, quand Aurélie à Manuel m'avait dit, mais regarde hein, ce que fait euh, Aurélie sur. Euh, Réunia. Donc on avait regardé, moi j'avais regardé Réunia, c'était aux prémices de, de Baza, on avait conclu hein, sur des échanges de mails, on s'était dit c'est pas tout à fait le, le, la même chose, moi je savais pas où on allait sur Baza, il y avait une, un, un besoin très clairement identifié de la UF par rapport à ce qu'il voulait faire, et effectivement il y avait le modèle qui était pas forcément prêt à évoluer, nous on avait des contraintes de temps très rapides par rapport à, aux besoins de la UF, on ne pouvait pas partir sur une dérivation par rapport aux architectures techniques, donc on est, on est, on est parti sur notre propre modèle. Là, on a en rediscuté juste après ma, ma présentation de ce matin avec Mona, avec Aurélie. L'idée, comme le modèle Réunia, a priori, ne va pas forcément continuer, c'est plus de, de s'appuyer sur l'expérience que peut avoir Aurélie pour, faire, pour améliorer Bazar, pour faire évoluer ensemble. C'est voilà. ça, parce qu'en fait, moi, Réunia, ça a été vraiment créé pour un projet de remédiatisation de ces fiches, avec l'idée euh, en profiter pour le rendre générique. Après, derrière, nous, on n'a pas l'équipe pour, euh, pour développer, maintenir et, et rendre encore plus générique ce type de modèle. Et, euh, et Bazar, qui a été créé dans le cadre, avec ce besoin de la c'est pareil, on est obligé de coller aux besoins initial, et je pense que ce n'est pas la même logique quand on fait un modèle euh, générique comme euh, pour Opal, Optime ou quoi. On traite du document, on de, de bien d'autres choses aussi, y compris euh, euh, Non, sur. Mon... Non, c'est là Euh, bonjour, euh, Camille Carlier, donc euh, pour ceux qui n'étaient pas, euh, pas là hier, donc Camille Carlier, je travaille au service TIS de l'université Lille 2 et je suis accompagnée de mon collègue euh, Nicolas Desrumaux, donc qui a travaillé euh, avec moi, euh, c'est l'enseignant en fait qui a travaillé avec moi sur euh, le Serious Game qu'on va vous présenter. Donc euh, c'est euh, un Serious Game sur la résolution d'un cas pratique en droit. Donc, euh, plus, plus précisément sur le, le contrôle de, con de constitutionnalité de la loi. Donc, euh, on avait d'abord pensé euh, à le faire porter sur la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises euh, et des, des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Mais, euh, pour finir, on a plutôt choisi euh, la réforme des professions réglementées. Voilà. Donc, pour la mise en place, pour le contexte, c'est euh, dans le cadre d'un dispositif d'aide à la réussite euh, au sein de la faculté euh, de sciences juridiques, politiques et sociales de l'université Lille 2. Euh, euh, un, un dispositif qui s'est mis en place dans le prolongement du PREL, donc, qui est un dispositif d'aide à la réussite financé par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, euh, à destination des étudiants de premier cycle, euh, et qui, qui, qui consiste en des ateliers méthodologiques animés par des master 2, donc des étudiants de fin de cursus et des séances de tutorat individuelles. Donc, pour ça, on a équipé également un centre, enfin une salle qu'on a transformée en centre de pédagogie innovante. Donc, voilà. Et le projet est né, en fait, donc déjà d'une collaboration avec le SPIN, qui est le service TIS de l'université, dans le cadre de dispositifs, mais également de l'équipement du centre de pédagogie donc innovante, qui permettait d'avoir à la fois le lieu et le matériel, puisque les étudiants disposent dans ce centre d'ordinateur pendant les ateliers. Et également le fait d'être en atelier méthodologique, donc avec très peu d'étudiants en fin de compte, qui donne un contexte à l'expérimentation pédagogique, et notamment des serious games. Et puis finalement, une formation à Topaz que j'ai suivie, qui a été financée par l'UNR Nord-Pas-de-Calais. Et puis l'implication de mon collègue Nicolas Derumeau et le soutien de la responsable du dispositif qui est Céline lebornien char je Tu voulais ajouter de quelque de chose de... euh, Alors, je... je... je euh, donc euh, on a commencé donc, par le scénario donc on s'est euh, retrouvé pour, euh, pour un petit peu, enfin pour qui euh, Nicolas puisse m'expliquer un petit peu euh, voilà, la méthodologie du cas pratique euh, en droit, donc euh, globalement euh, sur un tableau blanc euh, on a schématisé un petit peu tout ça euh, gribouillé etc, et puis ensuite il y a une phase de numérisation donc, de ce schéma initial euh, qui, euh, qui a permis de pouvoir faire évoluer le schéma au fur et à mesure de nos besoins, et puis surtout de prévoir l'intégration dans le logiciel topaz donc euh, des échanges jusqu'à la version finale en fin de compte il y a eu six versions euh, du scénario donc pour la phase production je te laisse peut-être merci bonjour à tous et à toutes euh, donc s'agissant de, de la phase de production je vais vous expliquer très brièvement euh, comment euh, nous avons travaillé euh, je suis parti d'un exercice relativement simple qui consiste à confronter la loi à la Constitution. On sait en France que les lois sont valides si et seulement si elles respectent la norme suprême. Et ça fait partie des exercices classiques qu'on demande à des jeunes juristes pour qu'ils apprennent à confronter le contenu d'un texte à un autre texte. Donc sur le plan méthodologique, c'était relativement, euh, relativement simple. Et je me suis donc attelé à rédiger... Le cas et une solution qui puisse leur permettre d'explorer l'ensemble des outils du droit. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un scénario qui aboutisse à une solution toute simple, toute prête à penser, mais qui leur permette d'explorer aussi euh, la complexité du droit, la, la variété de ses sources, et euh, de faire un petit exercice de, de gymnastique intellectuelle qui soit euh, transférable dans un, dans un schéma tel que celui que, que Camille vient d'évoquer. Alors, bien évidemment, euh, mes ambitions en tant que, que juriste euh, étaient peut-être un peu excessives sur certains points. Euh, L'outil technologique nous permettait aussi d'aller plus loin sur d'autres. On a donc trouvé un juste équilibre entre la complexité du scénario et euh, l'élaboration euh, et la réflexion dans, dans le cas. On a, donc, après euh, plusieurs semaines de travail, de correction, d'essais, d'erreurs, on est parti d'un scénario qui était très linéaire, avec des étapes qui étaient vraiment bien, euh, bien distinctes de manière très très segmenté, à quelque chose qui soit un peu plus modulaire, qui permette aux étudiants d'explorer tel ou tel champ de la doctrine, puis ensuite de faire des petites pérégrinations dans les textes, ou encore, euh, entre deux, avant ou après, d'aller chercher de la jurisprudence. Donc quelque chose qui puisse, par la suite, être euh, transféré à d'autres types d'exercices juridiques. Voilà, donc euh, l'intégration technique, je te laisse donc, c'est Scénaritopas qui a été évidemment utilisé pour l'intégration technique donc, du, du Serious Game. Euh, J'ai travaillé également à la conception d'une charte graphique donc, qui, est propre, qui est propre à ce Serious Game. Euh, et puis, donc, comme vous allez pouvoir le constater dans les captures d'écran, la mise en place d'un univers graphique, donc là, on avait plusieurs pistes. On ne pouvait pas aller trop loin dans le sens où il n'était pas question de commencer à concevoir des, des images dessinées, etc., donc on a été d'abord parti sur quelque chose de peut-être un, peu un peu plus naïf, et puis pour finir, on est parti sur de la capture d'écran d'un jeu vidéo existant qui s'appelle les Sims 4. Voilà. Je précise que les droits d'auteur ont été respectés. <rire> voilà, donc pour ma partie, en temps homme, je l'estime à environ deux mois de travail temps plein, dont la conception de la charte graphique qui est inclue dans ces deux mois, et qui s'il devait y avoir une... une une massification d'industrialisation de la conception de Serious Game euh, serait reprise et donc du coup euh, euh, allégerait un petit peu ce, ce, ce, ce temps homme évalué. Donc Actuellement, on est, en phase de, fin, on est en fin de phase de finalisation. Donc Il euh, y a un guide enseignant qui a été conçu pour pouvoir tester la ressource et qui sera mis à disposition des enseignants utilisateurs également euh, pour qu'ils n'aient pas à faire l'ensemble du, euh, du jeu pour pouvoir savoir où, euh, où aller. Des euh, tests d'enchaînement qui ont été faits par des, les tuteurs euh, de l'aide à la réussite donc, euh, pour vérifier effectivement que tout a été intégré correctement et que les étapes s'enchaînent bien les unes après les autres, euh, dans l'ordre prévu. Euh, un retour également, mais vraiment euh, léger, euh, des tuteurs concernant le fonds, savoir si c'était adapté, euh, à des étudiants de L1, puisque forcément le public initial c'est des étudiants de L1 mais pas que, hein. il pourra être complexifié pour l'adapter à des étudiants de second cycle, et puis les ajustements en conséquence. Donc Au niveau des objectifs, donc effectivement, ce donc, sont les objectifs fixés par Nicolas de résoudre un cas pratique, de rechercher, s'approprier les ressources documentaires pertinentes, d'organiser l'exploitation des ressources identifiées, questionner les textes, exploiter la jurisprudence et mobiliser la doctrine. Juste un tout petit point de détail, bien sûr l'étudiant est guidé. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire une recherche en bibliothèque intégrale à partir de rien. On ne lui demande pas de remplir des champs qui sont entièrement vides. Il y a des pastilles, il y a des, euh, des choix multiples qui sont proposés. De temps en temps, c'est sous forme de champs à remplir. De temps en temps, c'est sous forme plutôt de, de, de QCM ou de, de questionnaires à choix unique. Donc voilà. Euh, et puis effectivement, les collaborations avec les collègues qui sont prévus dans le Serious Game. Donc euh, une démo, mais euh, par capture d'écran, hein, pour ne pas commencer à le lancer. Donc l'étudiant euh, commence un stage au sein du conseil constitutionnel, stage virtuel bien sûr. Euh, donc il travaille sur le contrôle de constitutionnalité de la loi. Et euh, donc il va suivre euh, donc, les différentes étapes de l'analyse juridique euh, en rapport avec le contrôle de constitutionnalité. Donc la jurisprudence, la constitution, comme on peut le voir là, euh, la constitution, les auteurs, etc. Remettre son travail, composer une note... Euh, pour chaque étape, il met en œuvre la méthodologie appropriée. Donc, euh, comme disait Nicolas, effectivement, il est guidé. Il euh, y a des liens qui sont faits, des renvois vers euh, la Constitution, par exemple, ou vers les des décisions euh, pour ce qui est de la jurisprudence. Et puis, euh, surtout, euh, pour, chaque, euh, pour chaque étape, on a euh, prêté une attention particulière au retour, au feedback, en fin de compte. Euh, donc, euh, l'étudiant, quoi qu'il réponde, que ce soit la bonne réponse ou la mauvaise réponse, à chaque fois, il a un feedback et pas qu'il se contente de dire « vous avez bon ou vous avez faux », mais qui, euh, qui explicite le point de cours de sorte à ce qu'il ait euh, l'ensemble des éléments qui lui permettent de, soit de se corriger ou soit de comprendre pourquoi il a eu bon, si toutefois il avait coché par, au hasard, par exemple. Donc euh, voilà, et ensuite la phase d'exploitation, donc euh, un dépôt sur, euh, sur Moodle au format SCORM pour les enseignants de la faculté de droit de Lille 2. Euh, une ouverture à la communauté universitaire avec euh, donc, euh, un démo, euh, un, un, une ressource web sur un serveur web, donc en démo entre guillemets, et puis éventuellement pour euh, les personnes que ça intéresserait, la possibilité de fournir un SCORM et un guide enseignant sur demande. Euh, éventuellement, un lien avec l'UNJF, donc une mise à disposition également sur, euh, sur l'UNJF. Et, euh, et puis, à la faculté, ça a donné des idées à des enseignants et, euh, et un nouveau projet est en préparation éventuellement. Voilà. Donc, euh, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions... pas sûr ça fonctionne. Ah, ça y est, ça fonctionne. Euh, donc Vincent, ministère de la défense, en, en règle générale, dans les, dans les Serious Games, ce qu'on aime bien faire euh, par rapport à, à l'élève, c'est euh, mettre en place un, une, une progression, lui montrer visuellement euh, comment il progresse à l'intérieur du Serious Game. Est-ce que c'est mis en place ou pas en quelque sorte, euh, pas, mais les juristes sont des gens de texte. C'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure que le, la, le jeu avance, il compose un paragraphe qui aboutira à la sanction du Conseil constitutionnel. Ce qui fait que, au fur et à mesure que euh, les réponses sont données, il a euh, différentes options qui lui permettent de, de composer le texte qui sera le produit fini de son, son aventure. D'accord, mais, euh... mais... Mais visuellement, ce n'est pas très joli à regarder. Il n'y a pas d'effet de, graphique particulier qui reflèterait cette progression. D'accord, parce que la question, c'était sur l'ensemble du serious game, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir de mettre en place une barre de progression qui, justement, progresse au fur et à mesure que l'étudiant remplit les étapes Alors, ça n'a pas été fait pour l'instant. Éventuellement, c'est envisagé de mettre ça en place éventuellement au moyen d'une mascotte. Là, actuellement, en fin de parcours, mais vraiment tout à la fin, quand il arrive sur l'étape finale, qui lui dit c'est très bien, ou au contraire, c'est game over, il a l'ensemble de, de ses résultats aux différentes étapes. C'est-à-dire, on va lui dire, Donc la jurisprudence, c'est un parcours euh, qui a été réaffecté sur trois points, par exemple, donc qui suit tout un parcours, il cumule des points, etc. Disons que, pour, euh, comme je m'en sers pour la progression de l'étudiant dans les différentes étapes, ce n'est pas, pas très révélateur de lui montrer euh, le, ce score-là. Donc, j'ai utilisé une réaffectation. Et donc, du coup, il voit s'il a... Euh, donc, c'est sur trois, s'il a 0, 1, 2 ou 3. Mais c'est à la fin, effectivement. Ce serait peut-être pertinent de lui mettre en, euh, avant ou peut-être c'est plutôt l'utilisation d'une mascotte qui lui permet de voir s'il a... Euh, il a, euh, progr... enfin, à quel stade de progression il en est dans, euh, dans le jeu. Par contre, il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'à la fin des étapes euh, donc de la problématique et des trois étapes euh, qui sont vraiment primordiales euh, en, en résolution de cas pratiques, euh, il y a la possibilité donc pour les étudiants de premier cycle de cliquer sur « Demander l'aide de mon chargé de TD » et le chargé de TD va orienter vers l'étape suivante. D'accord, enfin, merci. Voilà. Euh, oui, j'ai juste une petite question euh, ben, qui concerne peut-être Camille. Tu évoquais tout à l'heure euh, l'histoire des feedbacks euh, en cas de réussite ou d'échec sur le question. C la question. C'est le même feedback ou c'est des feedbacks différents J'ai pas bien compris. Le... Alors, ce n'est pas le même feedback euh, puisqu'en fait, euh, le feedback euh, en cas d'échec, il est un, légèrement plus complet. Voilà. Euh, en cas de réussite, euh, il reprend quand même un point de cours, mais de façon moins détaillée, puisqu'on part quand même du principe que l'étudiant a eu bon en espérant que ce soit pas par hasard. Il fait que confirmer effectivement qu'il a voilà. choisi le. Mmh. Okay. Bonjour. Bonjour. Ça a été réalisé sur un topaz euh, standard. Il n'y a pas eu de développement particulier sur. Non, le... pas de développement, à part une sorte charte, graphique, graphique, mais euh, pas de développement particulier, D'accord. Et vous, avez, vous aviez dit, euh, donc c'est Nicolas, que vous aviez été bloqué à certains endroits par euh, le logiciel ou par les, la, la technique, et inversement que ça vous avait permis de faire des choses que vous n'avez pas pensé au départ. Est-ce que vous pouvez... Euh... Oui, illustrer, bien sûr. Alors, juste un exemple de limite technique de, de l'outil c'est quand on demande de construire une réponse élaborée, sujet-verbe-complément qui pourrait être validée par euh, l'ordinateur, par la machine euh, il suffit euh, d'un espace superflu ou d'un espace euh, qui n'est pas placé correctement, d'une faute d'orthographe d'une erreur dans la, dans la grammaire pour qu'une euh, solution bonne devienne fausse Donc, la réintroduction de l'humain dans l'appréciation qualitative de la réponse est une des limites très claires de, de l'outil euh, en revanche, ce qui était intéressant euh, pour moi, ça a été de, de réfléchir à la manière dont on pouvait dépasser le traitement euh, d'un cas pratique euh, et éclater un peu la solution pour en traiter plusieurs morceaux, plusieurs petits bouts euh, d'un côté puis de l'autre et ensuite recomposer un, euh, une réponse correcte globale. Et là, pour le coup... Euh, C'est très intéressant de voir que ce type d'outil peut dépasser certaines chapelles, certaines de pensée juridique, certaines façons de penser juridiques ou certains, certaines habitudes qu'on peut prendre, remettre en cause un peu nos habitudes pédagogiques pour euh, essayer de trouver quelque chose de neuf, de différent et d'innovant. Et de ce point de vue là je suis assez content d'avoir mené cette collaboration, ça m'a permis de peut-être devenir un peu meilleur en résolution de cas pratiques juridiques. Je vous propose de passer à la présentation suivante. Donc euh... Profitrol avec Anne et Pierre. Anne ou Annie? Annie. Bien, bonjour à tous. Euh, donc, J'ai pour mission de vous parler un peu de Profiterol, non pas de Profiterol ou chocolat, mais d'un module d'enseignement appelé Profiterol, euh, qui est un module qui, euh, qui, cons qui consiste en euh, un module vraiment complet, à la fois d'enseignement en présentiel et d'enseignement euh, à distance, basé sur euh, à nouveau, un nouveau, ser un serious game, un jeu sérieux. Donc ce, ce module d'enseignement est destiné à la formation des pharmaciens, des étudiants en pharmacie, qui se destinent donc à la filière officine, qui est la grosse filière de, des études ici à Lille. Alors, dans quel contexte ce, ce Serious Game a été euh, créé euh, On avait deux problématiques ici à la faculté. La première, c'était qu'on était en pleine réforme des études de pharmacie. Euh, avec un arrêté de, de ces nouvelles études qui nous imposait une professionnalisation de plus en plus poussée de nos étudiants. Et l'autre euh, problème, c'est qu'on est, est confronté à des grosses promos d'environ euh, 200 étudiants par année. Et euh, il était inconcevable de professionnaliser 200 étudiants par des mises en situation en, en présentiel. Alors pourquoi également enseigner avec un jeu sérieux d'un point de vue de l'étudiant C'est euh, la possibilité pour l'étudiant de développer certaines stratégies d'apprentissage qui vont lui permettre d'adapter, d'utiliser la théorie qu'il a vue en enseignement à la pratique professionnelle. Et puis bien sûr de gagner en, en autonomie et de prendre de plus en plus d'initiatives hein, qui sont demandées dans sa future profession. L'autre pendant à ce projet, c'est que ici à la faculté de pharmacie, un groupe d'enseignants était déjà constitué qu'on appelle le groupe Givre que vous avez sans doute rencontré. Enfin, en tout cas, les membres de, de l'équipe. Donc le GIVRE, simplement pour vous définir un peu l'acronyme, c'est le groupe pour l'innovation, la valorisation et la réflexion sur l'enseignement. Le, Donc c'est un groupe qui est constitué d'environ neuf, enfin qui est constitué de neuf enseignants-chercheurs de, de différentes disciplines. Hein. Donc Vous avez euh, euh, des disciplines comme la statistique, euh, l'immunologie, la parasitologie, la pharmacie clinique, la galénique, les sciences végétales et fongiques. Et puis, on est venu en, en renfort d'un ingénieur TIS, qui est Katia, que vous connaissez tous. Donc ce groupe euh, s'était déjà réuni euh, en amont du projet euh, pour discuter de l'évolution des enseignements euh, au sein de, de la faculté. Et euh, dans le cadre d'un appel à projet de l'université de Lille 2, euh, on a décidé de déposer euh, Profiter Rôle, qui veut dire pratique officinage et, et jeu de rôle, pour euh, ben, essayer de, de confronter à la fois l'arrêté des, des études et euh, no, notre envie d'essayer d'innover un peu au niveau pédagogique. Alors pourquoi un jeu sérieux pour ces étudiants Déjà, euh, les étudiants qui quittent la faculté de pharmacie euh, ont finalement au cours de leur cursus eu peu de stages. En, en, en gros, ils en ont eu 4, euh, euh, si je ne m'abuse, et un gros stage de 6 mois à la fin de, de leur cursus. Et euh, pour nous, il est inconcevable qu'un qu pharmacien soit confronté la première fois auprès du patient. Donc, l'idée du jeu sérieux, c'est de permettre de dégrossir un peu l'étudiant et de faciliter la, la confrontation avec le patient ultérieurement. Donc, je dit. L'autre idée aussi, c'était d'essayer que nos étudiants euh, acquièrent une systématisation, une, une systématisation des informations transmises au patient et bien sûr, d'encourager la collaboration entre les étudiants dans un premier temps, et puis plus tard, entre les professionnels de santé. Alors, quels sont les objectifs du jeu sérieux qu'on a constitué, qu'on a appelé iCADUC Donc, l'objectif est basé avant tout sur la pratique officinale, donc, qui est euh, de permettre aux étudiants de rationaliser la dispensation des médicaments, de leur permettre euh, d'avoir euh, auprès du patient, de proposer un usage approprié des médicaments et des produits de santé, d'être en adéquation euh, avec la demande du patient, mais aussi d'être pertinent sur les informations transmises au patient. Et puis, euh, il y a une mission du pharmacien qui, qui arrive actuellement, qui est le suivi du patient et l'éducation thérapeutique du patient. Et donc, ICADUC euh, se base sur la conception de quatre comptoirs à l'officine, donc qu'on veut le plus transversal possible. Alors, Quels étaient nos besoins et nos contraintes euh, concernant la production de ce jeu sérieux Il nous fallait euh, envisager un jeu sérieux pour lequel le parcours ne serait pas linéaire, c'est-à-dire que euh, la résolution d'un cas euh, permettrait d'orienter le parcours de l'étudiant vers d'autres cas plus ou moins difficiles selon son pourcentage de réussite. Donc ce parcours était conditionné selon la réussite aux exercices de l'étudiant. Il nous fallait aussi pouvoir faire le suivi de ces étudiants, puisque, euh, comme je vous l'ai dit en préambule, hein, c'est un enseignement qui, est, euh, qui allie à la fois du présentiel et de la distance. Et donc, il nous fallait, nous, en tant qu'enseignants, pouvoir récupérer les informations de, de parcours des étudiants. Le monde du médicament est aussi un, un monde qui évolue très vite et euh, nous devions pouvoir actualiser rapidement euh, les, les cas, hein, un médicament qui, euh, qui est supprimé du marché ou un nouveau médicament qui, euh, qui arrive sur le marché. Donc, il nous fallait euh, pouvoir revenir très facilement sur le cas euh, et donc actualiser et faire des mises à jour le plus possible, ce qui n'est pas euh, envisageable lorsque vous partez sur des, des prestations totalement externes. Comme vous l'a dit Camille tout à l'heure, on travaille beaucoup avec la plateforme Moodle et nous aussi, il nous fallait pouvoir diffuser notre, notre Serious Game via euh, la plateforme LMS Moodle. Et on avait euh, aussi l'envie euh, que ce module soit accessible sur smartphone. Pour agrémenter ça, euh, il nous fallait, euh, pardon, il nous fallait euh, pouvoir motiver les étudiants à, leur, à cet apprentissage, à cette nouvel euh, mode de formation, et puis augmenter leur adhésion. Donc on a voulu, en plus de, de toutes nos contraintes, euh, créer un, un univers totalement immersif. Alors le groupe Givre et, et ses membres travaillent depuis longtemps sur, euh, sur euh, Scénarii de chaîne et sur Opal, et puis euh, on est parti sur, euh, sur, ce, sur, ce, sur cette chaîne éditoriale avec l'appui de Katia pour euh, le passage sur Topaz. Alors, la production du contenu, c'est-à-dire la production des quatre comptoirs, est basée sur le modèle Opal, que tous les enseignants du groupe GIV maîtrisent parfaitement ici à la faculté. Ce contenu euh, est ensuite euh, transféré, on va dire entre guillemets, dans le modèle Topaz, qui euh, est lui agrémenté d'un programme JavaScript qui permet de, de contrôler le moteur du jeu. Alors, ce moteur du jeu va permettre au, à l'étudiant d'avoir un parcours euh, dans une carte de navigation. Donc, euh, en gros, c'est une ville dans laquelle euh, l'étudiant aura accès donc, à un centre de formation, à l'officine où il va aller travailler, à un café, une salle des trophées. Et puis, lorsqu'il rentrera dans l'officine, il aura à ce moment-là accès au cas de comptoir. Il y a aussi un mode énigme, c'est-à-dire que le soir, lorsque l'étudiant finit sa... Enfin, le, le stagiaire en formation finit son, sa journée de travail, il peut être amené à résoudre des cas énigmes qui viennent en plus et qui sont construits un peu différemment du cas de comptoir classique. Alors, cette carte de navigation, elle est bien sûr... Euh, elle a été externalisée, hein, puisqu'on travaille... En 2D, donc qui, est une, qui a été euh, réalisé par Allégorythmique. Et puis, euh, certains moments du jeu sont agrémentés par des scénettes 3D. Donc, ce sont des moments clés du jeu. Et ça également, on a été obligé de, de faire ça euh, via un prestataire externe qui est Animedia. Alors, à l'heure actuelle, hein, vous voyez les, les coches, ici, c'est ce qui a été réalisé. Donc, sur la production du contenu, on a à peu près, OK, le, le projet est vraiment très bien avancé. Concernant la diffusion du contenu, cette fois, donc, notre, notre jeu, IKDUC, du C, est principalement diffusé sur la plateforme Moodle. Hein. Et le suivi de l'étudiant est euh, réalisé grâce... Un plugin un Topaz Moodle qui nous permet de remonter toutes les informations. Ainsi, je vais un peu trop vite. Ainsi, l'enseignant peut avoir à tout moment le suivi d'un ou plusieurs étudiants. Alors, c'est du suivi qui est vraiment euh, très poussé, puisqu'on peut avoir le pourcentage de réussite globale sur l'ensemble du jeu, le pourcentage de réussite par cas, le pourcentage de réussite par thème, le temps passé euh, de l'étudiant sur. Euh, sur le jeu, etc. Et ça, c'est rendu possible grâce au développement de ce plugin. L'autre diffusion possible, et ça, c'est en cours de, de, de processus, hein, c'est la diffusion sur, sur smartphone, donc via euh, Scénario Reader. Et donc ça, pour l'instant, on est encore euh, en phase de, de construction. Donc ce qui est fait actuellement, hein, c'est euh, le plugin Topaz Moodle et puis euh, le suivi de l'étudiant. Alors, nous avons pu tester cette année euh, ce module enseignement. C'est un module qui est destiné aux, 5e et aux, 6e années, aux étudiants de 5e et de 6e année des études de pharmacie. Donc, ça comprend environ 130 étudiants chaque année. Donc, module mixte, présentiel, distanciel. Donc, on a deux unités d'enseignement sur l'année euh, qui équivaut à environ 50 heures apprenant. Donc comment ça se passe On a tout d'abord en début d'année une séance présentielle qui permet d'expliquer un peu le fonctionnement du jeu. Et euh, on laisse travailler les étudiants pendant une petite heure sur le module, tout, en, en, en ED. Et ensuite, ils rentrent chez eux et pendant 12 semaines, on les laisse travailler en totale autonomie. Alors Sur Moodle, on a laissé un forum technique. Qui, nous a permis de, qui permet aux étudiants de faire remonter tous les problèmes techniques par rapport au jeu « je suis bloqué à tel endroit, aidez-moi » ou alors un forum pédagogique qui permet aux étudiants de revenir auprès des, des enseignants en cas de problème sur une réponse à une question, il n'est pas d'accord avec un feedback, etc. et donc il peut nous, nous, nous remonter l'information. Ensuite, on revient auprès de l'étudiant avec une séance en présentiel, où là, on met en situation pratique les étudiants. Donc, On avait conçu le, le module pour que euh, notre suivi nous permette de savoir où les étudiants ont eu le plus de difficultés. Et donc, quand on les met en présentiel, donc dans l'officine virtuelle, euh, on, on peut retravailler certains cas particuliers. Et donc là, on les met... Euh Patients contre pharmaciens et on les fait pratiquer en situation réelle euh, le, le cas. Donc ça permet d'augmenter l'interactivité qu'il y a entre les étudiants, les enseignants et puis bien sûr le, le, le jeu est là en support. Alors je vous présente rapidement sur des euh, sur des euh, captures d'écran euh, notre euh, notre ICA du C Donc vous voyez. Donc là vous avez la carte interactive où l'étudiant euh, avoir accès donc, au centre de formation. Hein, pour ceux qui ont fait le tour de la faculté, vous reconnaissez bien notre faculté. Euh, vous avez ici l'officine dans laquelle l'étudiant va pratiquer euh, ses quatre comptoirs. Vous connaissez l'hôpital également. Donc tout ça, c'était une carte intera euh, interactive 2D qui a été externalisée. Et donc, on a inséré dans Topaz. Donc, on invite l'étudiant à mettre sa blouse et puis à entrer dans le jeu. J'ai un petit bug. Donc, euh, l'étudiant ensuite est confronté à différents cas qui sont tirés de façon aléatoire et qui sont tirés par niveau. Donc tous les cas qui ont été créés ont été évalués et euh, tirés par niveau. Et donc l'étudiant qui commence le jeu va commencer sur des euh, cas les plus simples. Et progressivement, en fonction de son pourcentage de réussite, il va euh, accéder à des cas de plus en plus difficiles. Vous avez bien sûr certaines ordonnances et puis vous avez ensuite les exercices. Donc vous avez les QCM, les catégorisations, tous les types d'exercices qu'on peut retrouver dans Opal. Donc je vous ai dit, l'étudiant va évoluer par niveau et chaque niveau va permettre de débloquer certains accès. Donc le niveau stagiaire, c'est le niveau basal qui permet à l'étudiant d'accéder au centre de formation qui est la faculté de pharmacie. Euh, S'il réussit, il va monter adjoint. Et là, ça ouvrira d'autres accès, notamment la salle des trophées. Ensuite, plus il progresse au niveau réussite, il va passer associé. Et puis, au cours de, euh, de, des mises en situation, il y a toujours un patient qui vient et euh, il y a toujours le titulaire du, de, de la pharmacie qui lui dit « non, non, là, t'es pas prêt, euh, laisse-moi faire ». Et puis, euh, quand on estime que l'étudiant est arrivé à ce niveau-là, on lui laisse faire ce fameux patient qu'on appelle le boss final. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure, hein, l'étudiant a accès donc, euh, au café, à des objets cachés, etc., donc pour, pour euh, animer un peu le jeu et augmenter l'adhésion de, de l'étudiant au jeu. En parallèle de ce jeu, bien sûr, on, on se devait d'évaluer un peu l'impact du jeu sur les apprentissages, parce que c'est bien beau de faire un jeu sérieux, mais si on ne sait pas à côté euh, quel est l'impact réel sur l'apprentissage des étudiants, euh, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour nous. Donc, Je vais vous présenter quelques données qu'on a eues de cette première année de test. Donc, On a réparti les étudiants en deux groupes. Donc, On avait deux semestres. Au premier semestre, un groupe avait le jeu... L'autre n'avait pas le jeu, mais enfin, l avait, en version, avait les cas de, en version linéaire. Et au deuxième semestre, on a inversé. Ceux qui avaient joué étaient passés sur le module euh, linéaire et ceux qui n'avaient pas joué passaient sur le jeu. Alors bien sûr, les cas étaient différents entre le premier et le deuxième semestre. On a collecté bien sûr toutes les données techniques, les notes. Alors les notes, c'est le pourcentage de réussite. Et puis on, on a proposé aux étudiants qui avaient... Euh, Tester le jeu d'un petit questionnaire d'évaluation à distance pour nous faire le retour sur le ressenti. Alors, je vous présente les premières analyses. Hein, C'est surtout du descriptif. Euh, il faudrait faire des analyses beaucoup plus poussées. Alors, pour vous situer un peu où on en est actuellement, il y a trois niveaux de difficultés, débutants, intermédiaires, experts. On a actuellement 63, 63 cas de comptoir contenant, tout, enfin, contenant au total 533 exercices. Vous comptez en moyenne une petite dizaine d'exercices par cas. Ces cas tournent autour de plus d'une dizaine de disciplines médicales. Donc vous avez de la cardiologie, de la gynéco, de la pneumo, de la rhumato. On a essayé de balayer au plus large. Et puis, on a fait un examen en ligne pour valider les apprentissages et puis les connaissances de nos étudiants. Alors ce qui est assez intéressant à regarder concernant les retours du jeu euh, via Moodle, c'est le comportement des étudiants. Vous avez pas mal d'étudiants qui font une tentative, ils ont un pourcentage de réussite, ils sont contents, ils s'arrêtent là. Et puis vous avez des étudiants qui persistent, qui font une, deux, trois, quatre, onze tentatives, jusqu'à euh, avoir le maximum de réussite. Certains étudiants nous ont avoué que pour eux, c'était une façon de... Enfin, ils se sont aperçus qu'en ratant certains cas, ils avaient accès à d'autres cas, et ça leur permettait d'avoir le, tous les cas de pouvoir accéder à tous les cas. Alors, globalement, le pourcentage de réussite, euh, en moyenne, dans le jeu, c'est de 68%. Et puis, euh, l'examen, on a quand même 80% des étudiants qui ont réussi leur examen. Alors, je n'ai pas pu vous faire la corrélation entre le jeu et l'examen. Ça, euh, ça sera pour une prochaine fois. Alors, concernant l'évaluation et le ressenti des étudiants, donc, euh, quel était leur profil et l'avis sur ce jeu, donc, on a une population assez féminine, hein, 42 femmes pour 10 hommes, alors, tous les étudiants n'ont pas répondu, hein. euh, ce sont essentiellement des étudiants de 5e année, alors, parmi ces étudiants, 60% se définissent comme joueurs, donc, plutôt bien pour ce qui nous concernait, 71% ont préféré la version jeu, donc, c'était aussi un des, des critères qui nous avaient motivés pour se lancer là-dedans. Et puis, euh, bah, cette version du C, euh, ces étudiants l'ont trouvé beaucoup plus motivante concernant l'apprentissage. Néanmoins, il y a un petit mais, c'est que concernant l'examen, bah, les étudiants ont préféré quand même la version linéaire qui était beaucoup plus adaptée aux révisions. Donc, il faut situer dans, dans différentes euh, perspectives. La perspective examen, et, euh, évaluation et l'autre perspective qui est plus l'apprentissage et la formation à une profession. Voilà donc ce module sera mis en place euh, à la rentrée dans, pour les étudiants de sixième année et bien sûr on continuera à travailler sur le module de cinquième année. Alors si vous voulez plus euh, d'informations, il y a un petit stand hein, avec euh, le, le film et puis. Euh, et puis le teaser aussi. Et puis, enfin, vous pourrez tester si vous le souhaitez. Et donc, n'hésitez pas. Alors, je remercie tout, tout le Givre et puis toutes les personnes qui gravitent autour de, du Givre, Katia, Gaël, Nordine, euh, j'en oublie sans doute. Et puis tous nos, nos partenaires, l'île 2 qui a investi, investi énormément d'argent sur sur ce projet. Et puis euh, toute la, la communauté scénariste sans qui on n'aurait pas pu accéder à ce à ce jeu. Merci beaucoup. Merci. Des questions Une question. Bonjour. Bonjour. Euh, vous, avez, vous avez dit que vous avez fait intégrer des scénettes en 3D. Oui. Est-ce que ces scénettes sont interactives Non. Non, ce sont juste. D'accord, ce juste. C'est juste pour appuyer les moments importants. Donc, on les a conçus comme l'arrivée d'un patient. Bonjour, je viens pour une ordonnance. Voilà, Mais elles sont pas du tout interactives. D'accord. Merci. Autre question Euh, oui je, je suis intéressé pour savoir à peu près tu parlais de 63 cas et de je sais plus combien de questions dans les cas là. 533. Euh, un, un certain nombre euh, tu as une idée de, du, du temps que les étudiants y consacrent euh, sur s'ils veulent le parcourir et arriver euh, sur l'état euh, super boss euh. Alors c'est une donnée que je voulais j'aurais voulu vous présenter malheureusement le souci alors ces données on les récupère via moodle. Le problème, c'est que si l'étudiant euh, part boire un café... En arrêtant, enfin, en laissant son jeu euh, comme ça, euh, le temps continue de tourner. Donc, je n'ai oui. pas de données. Euh... Mais à, à la louche, peut-être qu'eux euh, avaient une idée. J'ai démarré euh, telle date, j'ai fini telle date, j'ai passé deux heures par jour, je ne sais pas trop. Avoir une idée à gros grains, je crois que c'est intéressant pour vous, savoir aussi ouais. si... Euh, euh... C'est une des données qu'on voudrait avoir, mais pour l'instant, j'ai de... peur de vous dire une bêtise. Je ne sais bon. pas si Katia a une idée ou Pierre, mais... Euh... Non, c'est pas vraiment en fait. En plus, c'est très dépendant de l'étudiant lui-même, de son accroche et de son envie de jouer. Donc, euh... Et une autre question, parce qu'on a entendu parler plein de choses autour de scénari dépôt, de, de scénari distrib et tout ça. Moi, j'imagine bien ce truc-là, coupler, et réutiliser en boucle éventuellement, redémarrer de zéro sur d'autres pratiques. Bon, pas... on n'est pas aujourd'hui capable de faire ça. C'est en cours d'évolution, mais je pense que c'est des cas euh, euh, qui seraient super intéressants à remettre en, en service à, à usage multiple pour la même personne. Quoi. Voir s'il est capable d'améliorer ses performances, euh, s'il redémarre de zéro. Euh, je pense que c'est le cas, mais ce euh, serait intéressant pédagogiquement ouais. de, de, de suivre ça. C'est-à-dire le confronter au même cas Oui, redémarre, euh, redémarre, redémarrer de zéro et voir s'il si tombe dans les mêmes pièges, si. Euh, Là, c'est possible. S'il arrête sa tentative et qu'il recommence, il va retomber sur les mêmes cas. Après, mmh. en fonction de son pourcentage de réussite, hein, euh, il pourrait être conditionné différemment. Son parcours pourrait être différent. Mmh. C'est pour ça que certains étudiants refaient des tentatives pour, euh, sur lesquelles euh, il faisait exprès de rater les cas pour pouvoir avoir pour accès parcours, à d'autres hein. cas. D'accord. Donc, mmh. Si c'est dans l'idée, on est capable de le faire là pour l'instant. Ok. Merci. Une dernière question Non Si. Du coup, là, vous n'avez pas eu autant de retours qu au, que, que vous auriez voulu avoir. Eh, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y a des étudiants qui font exprès de rater. Oui. pour avoir. Euh... Donc, Du coup, même si vous aviez pu avoir des résultats chiffrés, ça aurait été limite faussé, non Voilà. Donc ouais. il faut qu'on retravaille euh, les, les questions qu'on se pose quant au aux données qu'on veut faire remonter aussi. C'est important. Le projet a coûté combien euh, Globalement, c'est-à-dire énormément d'argent. Alors, on a demandé un financement euh, total à l'université, euh, qui comprend également nos, nos salaires, euh, de 400 000 euros. On, donc, on a enlevé, bien sûr, on a reçu 230 euh, 000 euros pour euh, tout ce qui est prestations externes, donc de D, 3D, développement... Euh, Thugging Moodle, euh, Topaz, et puis autres développements techniques dont on a besoin. Dernière, dernière question. Je reprends la main, deux secondes. Euh, sur ta dernière diapo, tu évoquais le fait que, euh, plus ou moins regret, que 81% des étudiants sont repartis sur la version linéaire du contenu. Moi, je, je trouve que c'est... Euh, c'est très habile de leur part, ils ont, euh, ils ont très bien compris qu'ils avaient deux approches différentes du même contenu et qu'en euh, que fonction de ce qu'ils veulent faire, ils ont, euh, ils ont adapté leur stratégie d'apprentissage. Je trouve que c'est très, très habile, au contraire, euh, c'est passionnant. de voir. Ouais, que... C'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais ah bah effectivement... Si, euh, <rire> ils ont un objectif final à un moment donné, oui. et l'objectif final c'est d'obtenir euh, le diplôme, de passer à l'année suivante, etc. Le jeu, ça, leur, ça les confronte à des vrais cas concrets... Euh, Éventuellement complexes, etc. Le cours, ça leur permet de parcourir l'intégralité du contenu et avec ça, ils sont, ils sont armés. Quoi. Les, les cas dans la version linéaire sont exactement les mêmes que ceux du jeu. C'est juste qu'ils ont accès par thème au cas et à la difficulté du Mais cas. Mais ils sont sûrs d'avoir parcouru l'ensemble voilà, du tout contexte. Oui. Ouais. Donc justement sur la nouvelle version du, du jeu, on a pris en compte ça, et on laissera en fait à la, la fin d'un niveau, quand les étudiants ont gagné un niveau, ils ont le droit de continuer pour faire tous les cas, comme ça on n'aura pas d'étudiants qui vont faire exprès de rater pour aller en rattrapage, et on va leur laisser aussi la, la possibilité de refaire les cas euh, qu'ils ont déjà vus, euh, pour pouvoir justement réviser aussi dans le jeu, voilà. que, que le, le jeu apporte aussi les avantages du parcours linéaire. Ouais, ce qui est aussi envisagé, mais euh, alors là, je sais pas du tout où on en est au niveau développement, c'est de pouvoir faire un chat, un chat entre étudiants et mettre également des, des challenges. Donc, il euh, faut réussir tel cas en tel temps et le premier qui réussit, il a un petit cadeau. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est aussi pour favoriser la collaboration entre, entre étudiants et puis, euh, futurs professionnels. Mais ça, on n'y est pas encore. Merci. Je voudrais en profiter pour remercier Lille 2 sur l'investissement Topaz. Euh, parce que, voilà, c'est très bien. Donc on a une pause d'une toute petite heure. On reprendra à 16h10 Donc avec une intervention de Louis-David Beniaillère sur les open models. Donc on va sortir un tout petit peu du monde strictement scénarii pour parler un peu plus largement. Euh, bah des modèles ouverts donc ça pourra peut-être inspirer certains d'entre nous sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on fera, sur les modèles etc. Et puis ça va nous donner un petit peu d'air et nous faire parler un petit peu d'autres choses donc rendez-vous à tout à l'heure